Allez-vous acheter ce jeu Hogwarts Legacy est le jeu tant attendu par les fans d'Harry Potter, et c'est une aventure incroyablement passionnante et magique. Avec des graphismes magnifiques, un monde riche à explorer, une direction artistique impressionnante et un système de combat addictif, il est certainement un excellent jeu d'action et d'aventure. Cependant, certains pourraient souhaiter des choix plus impactants ou des éléments plus innovants. Dans l'ensemble, Hogwarts Legacy est un jeu remarquable qui pourrait bien être un candidat sérieux pour le titre de GOTY. Découvrez-le par vous-même pour en apprécier toute la magie qui marquera sans aucun doute l'année 2023. Note finale, 16 sur 20, voilà ce que tous les fans attendaient. Peu d'ombre au tableau pour ce jeu que je recommande vivement. N'oubliez pas de vous abonner, à bientôt sur 42 Gaming.